Parlez-nous de l'écosystème de, de Sousse donc, On est plutôt ouvert à l'international plutôt qu'en interne. Et à chaque fois, donc, on a des partenaires qui font visite à Sousse, comme le cas donc, de partenariat avec Codebank ou bien grave. Mais il manque, il manque vraiment donc, la relation, la promotion de la, du Sousse donc, sur tout l'ensemble des volets. On essaie de nous faire de notre mieux, donc euh, aujourd'hui il y a des organismes comme les CGD, jeune chambre donc des euh, dirigeants. Mais est-ce que ce, ce chambre-là fait assez d'efforts pour réunir Moi je doute, la dernière fois que j'ai fait des, des rencontres, ou eh bien j'ai mis en relation, c'était vraiment contextuel et ça date plus que plusieurs années. Donc euh, je me trouve plutôt dans un écosystème digital que vraiment interne en ressources.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 Donc on ne peut pas parler d'un d'infognage sans pour autant préparer le socle énergétique et si on trouve les bons collaborateurs avec lesquels on acte vers la souveraineté numérique et c'est via la souveraineté numérique qu'on peut construire notre consortium ou bien une base solide pour les données et les infos nuages Merci à Digeneros pour cette introduit.